Je m'appelle David, moi je suis. Euh, J'accompagne les consultants, principalement à c'est d'information en IT, avec soit plus impactant dans leur mission. Qu'ils aient des missions en équation à ce qu'ils recherchent, une vision de leur euh, futur, et qu'ils euh, qui soient impactants dans leur mission, et d'apporter des conseils vraiment pour leurs clients. Plus aimé, je ne sais pas si y en a un truc, mais c'est un ensemble. Il y a quatre points hein, de, on apprend des choses, sur le côté formation. Donc là, on a du contenu sur marketing, sur, euh, sur comment, exemple, comment on forme, packaging, offre, comment euh, avoir une posture aussi, nous, en tant que, euh, que coach. Ça, c'est un biais, euh, un côté, pardon. Euh, un deuxième point qui est les coachings en groupe, où là, on peut changer plus particulièrement sur un point particulier, que ce soit sur les vidéos, sur l'offre, sur la stratégie, sur euh, la gestion du temps, sur plein de thèmes différents. Euh, les coachings personnalisés, donc avec un coach euh, en one to one c'est vraiment notre pratique qui nous appartient, ça peut être technique ou aussi euh, personnel, et après le coach d'idées qui nous suit au quotidien sur, euh, ben, de façon hebdomadaire euh, sur nos avancées, euh, s'engage avec nos objectifs, et ça nous aussi à passer à l'action et à Oui, bien sûr, je On a des gens qui veut dire qui, qui aient connaissance de ce qu'ils veulent faire ou pas, c'est pas forcément très grave parce qu'on euh, vous accompagne là-dessus. Donc euh, à des gens qui, euh, qui veulent se lancer ou qui ont déjà un peu une idée de ce qu'ils veulent faire. Et euh, pour passer à bon en fait. Passer à bon, avancer et, et se lancer et, euh, et surtout gagner du temps. Donc, pour gagner du temps, parce que euh, moi je pense qu'on peut tout, tout faire tout seul mais en plus de temps ou euh, pas en profondeur ou, euh, ou pas comme on souhaite donc là euh, ouais, c'est pour aller plus vite.